Je fais des dingueries la là, C4 là, j'ai pas rêvé. Il a mis un grand chassé à droite. Ouais bah. Ouais. Bah ouais, il n'y avait pas de raison. C'est le loulou du jour. En général, il y en a plus d'un par jour, mais lui j'ai l'impression qu'il a plein de médailles. Et s'il les a pas, il les mérite. Merci. Oh, putain. Elle a calé-décalé dans le même move. Jamais fait ça. Putain, qu'est-ce qui se passe encore -y. il y a une visibilité de malade dans les vieilles Twingo comme ça tu vois, je vois je vois tout son intérieur enfin de la voiture je vois à travers mais mieux que mieux que n'importe quelle autre voiture c'est impressionnant Là, il a dû la racheter 300 balles à une auto-école avec les trucs à l'arrière le pote de mon petit frère il a fait ça il a racheté une heure 5 qui pourrissait dans la cour d'une moto-école 800 balles je crois et euh, ils ont fait plein de trucs dessus hein. ils ont fait je m'en rappelle plus ils ont modifié plein de trucs, elle tournait toujours pas ou très mal et du coup le mec il leur a dit c'est bon je la... je la reprends et et je te récupère les frais que t'as fait dessus. Putain, il était honnête et cool mais. Du coup cool, quand vous achetez une auto-école au début je voulais faire ça. Soyez sûr du modèle quoi, là elle avait trop dormi celle-là, celle il a pas essayé de le tuer de l'entuber, tu vois, il voulait se débarrasser d'une moto qui dormait, elle a trop dormi, c'est ça le problème. Pas la même erreur. des presse ou quoi? Donc tous les deux la même? Ah non, il n'y a pas d'essai presse. Ah, allez, on oh, va se la tenter par là aujourd'hui. J'ai un feeling. Ah, bon. Faut que j'ai avec les shillings. Putain... Et que j'ai passé, euh, oh, ouais, ouais, passé une burn pour... dépasser... Ah ouais, il est chaud Il lui. J'allais dire que j'avais passé pas assez de burn pour dépasser par la piscicla, mais en fait, faut faire ça par la droite, comme un goré. confirmé, il faut bannir ce, ce passage-là. Bien joué, merci. Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud. Putain <rire> Et il fait pas encore 40 ans hein.